Donc, on va s'intéresser maintenant au calcul d'un score et euh, qui va être construit euh, au fur et à mesure de, de la progression dans un parcours. Donc là, euh, alors on va voilà. Donc c'est l'étape 2 C, c hein, qu'on va euh, décomposer. Donc on est toujours, on est maintenant sur la, la dernière branche euh, ici. Donc on va laisser tranquille la branche centrale. On ne va plus y toucher. Et on va travailler sur la branche du bas. Alors, ce qui fait que justement, on va introduire une méthode de test un peu plus rapide. Parce que le problème, c'est que pour tester la dernière branche, eh bien, euh, à cause du menu qu'on a créé, et qui est un menu conditionnel, il faut d'abord euh, aller dans l'étape de cours, revenir au menu, passer euh, l'étape, euh, enfin, toute la branche B, en fait, revenir au menu et enfin pouvoir accéder euh, à la branche C. Donc, vous voyez, c'est un peu long pour faire des tests. Donc là, on va introduire une méthode de test qui est tout à fait possible. Alors, ce n'est pas toujours possible. Ça dépend de la structure en fait, de votre quiz. Mais lorsque on part d'un menu et que pour suivre la branche, on n'a pas besoin de choses qui se sont réellement passées avant, au niveau du score, par exemple, Eh bien, la méthode convient parfaitement. Elle est toute bête, hein, en fait. et consiste juste à ajouter un nouvel item d'accueil. Donc dans notre projet, on va ajouter un deuxième item d'accueil de, qui pointera vers l'étape 2 C. Et comme ça, en cliquant dessus, on peut même générer le, le document final si on veut. Dans ce cas-là, on n'aura que, que cette partie-là en bas du, du, du quiz. Mais comme il est indépendant des autres, il n'y a aucun souci pour le tester tout seul. Et donc, ça va nous permettre de gagner un petit peu de temps dans les tests. Donc, la, la, la notion de test, elle est aussi importante là-dedans, puisqu'à partir du moment où on fait du, du développement logiciel, ce qui est notre cas, hein, euh, eh bien, il faut, faut tester. Et le test, bah, ça prend du temps. Et donc, il faut trouver aussi, quand on peut, des astuces pour ne pas perdre trop de temps. Donc, bon, le test, c'est la partie la plus passionnante. Hein. Voilà. Donc, on va décomposer cette, cette branche-là en plusieurs étapes et en essayant d'afficher à la fin un score. Donc, je vais agrandir d'abord. Donc, voilà, la page d'accueil, ça, c'est pour le test. L'étape de C, donc, qui contiendra le quiz numéro 3. La même chose après avec le quiz numéro 4 et le quiz numéro 5. Donc, trois étapes à peu près identiques qui vont, chaque une contenir un quiz, alors que précédemment, on avait une étape qui contenait les trois quiz, et une nouvelle étape, cette fois-ci de contenu, mais qui nous servira essentiellement à afficher un score. Donc, d'abord, on va commencer par créer les étapes, on va associer les quiz aux bonnes étapes, donc ça, normalement, maintenant, vous savez à peu près faire, hein. vous allez essayer de le faire. L'enchaînement, là aussi, c'est un enchaînement inconditionnel, donc il n'y a pas de problème, c'est l'enchaînement simple, c'est-à-dire un trait continu. Donc, l'enchaînement simple, là, à ce niveau-là, c'est vraiment basique. Et c'est ensuite où on va s'intéresser au calcul du score. Donc, on va utiliser à nouveau un indicateur calculé automatiquement, un nouveau, bien sûr, on ne va pas réutiliser celui qu'on a déjà fait. Lui, il sert au calcul de, de, du nombre de boucles, Donc, un nouvel indicateur calculé automatiquement. Et on va calculer quoi On va calculer des scores accumulés, des quiz, des trois quiz que l'on a mis en œuvre. Donc là, je vous laisse bien sûr regarder. Et ensuite, dans l'étape de calcul de score, eh bien, on va ajouter un élément qui va nous permettre d'afficher le score à l'apprenant. Voilà. Alors je vous laisse, je vous laisse faire. C'est moins compliqué que la, la précédente. La boucle, c'est vraiment le, le truc le plus, le plus compliqué. On a atteint un petit, petit sommet de difficulté. Là maintenant, on va redescendre un petit peu avec des choses un peu plus simples, mais néanmoins très utiles évidemment. Voilà. Donc je vous laisse faire ça. Je vous laisse aller une, une dizaine de minutes. Euh, ensuite, on corrigera ensemble. Donc, tout est expliqué, vous avez même la solution, hein. donc essayez de mettre tout ça en œuvre jusqu'à l'affichage du score et ensuite les tests, donc avec la nouvelle méthode de test, c'est-à-dire en ajoutant un item d'accueil et en le faisant pointer sur l'étape 2C pour pouvoir tester uniquement cette branche-là. Ce n'est pas la peine de tester tout l'ensemble, hein, il n'y a pas de, de lien direct, il n'y a pas de résultat numérique, par exemple, qu'on hériterait d'une étape précédente pour, avant d'entrer dans l'étape 2C. Donc là, là-dessus, il n'y a pas de problème. Bien entendu, si euh, à partir de l'étape 2C, on avait besoin d'un score, d'une valeur numérique ou n'importe quel autre élément hérité d'un passage vers une étape précédente, là, il faudrait refaire le test complet. Mais dans notre cas, ici, ce n'est pas nécessaire. Donc, se permettre d'avoir un test plus rapide. Voilà, je me tais et je vous retrouve dans une petite dizaine de minutes. Donc une fois les étapes créées, ben il faut les remplir, bien entendu. Alors, la 2C, déjà, là on va simplifier puisqu'il faut enlever euh, deux des, des quiz, donc les quiz 4 et 5. Et euh, donc, j'y suis, hein, eh bien, je vais également euh, créer le lien avec l'étape 3C, puisque précédemment euh, on rebouclait vers le menu. Là, maintenant on va aller vers euh, une étape suivante, donc la 3C. Voilà. Donc là, c'est un enchaînement simple, hein, non conditionnel. Voilà. On refait la même chose avec la 3C. Alors, je vais mettre les numéros de quiz à chaque fois, ça c'est pour se repérer. Alors, bien entendu, les menus ne hein, sont, sont pas des menus euh, destinés à, à l'apprenant, ils sont pour l'instant destinés au test, ça nous permet de se repérer plus facilement, mais à terme, il faudra bien sûr utiliser des, des menus, enfin des, euh, des titres un petit peu plus, enfin euh, qui, qui expriment le, le, le contenu hein, et pas euh, juste des numéros comme ça. Donc là, c'est le quiz 4. Voilà, donc là je suis à l'étape 3C. Et oui, c'est vrai que les numéros sont un peu décalés, mais enfin, peu importe. Et donc j'enchaîne avec l'étape 4C. Voilà. Le couille 5. Et enchaînement avec l'étape 5c. Voilà. Et puis l'étape 5c, elle, bah c'est la fin. Donc, on va l'écrire tout de suite. Et donc, on va sélectionner ici au niveau du point d'interrogation l'étape de fin, tout simplement. Voilà donc voilà une première partie du travail qui consiste à mettre en place euh, cette chaîne. Ah, J'ai oublié de créer ma euh, page d'accueil pour le test, donc je vais créer un nouvel item sera l'accueil, mais ici, qui permettra simplement de faire du test. Donc, je vais l'appeler K-Test ou Test tout seul. Hein. Et je vais le faire pointer sur l'étape de C. Donc, je vais glisser, déposer l'étape de C. Voilà ce que j'ai trouvé. je l'ai appelé test de la branche révision. Je sauvegarde tout ce qui ne l'a pas été. Et voilà. Donc ça, c'est une première partie du travail. Maintenant, on va avoir besoin d'un indicateur calculé automatiquement. Et dans cet indicateur, eh bien, on va ajouter les trois étapes de quiz que l'on veut comptabiliser, puisque on veut ici calculer un score, donc un score qui dépend des trois quiz que l'on va traverser. Donc il va s'agir d'une somme cette fois-ci, pour le type de calcul, et on va ajouter donc les éléments, comme c'est indiqué ici dans la copie d'écran. Donc on choisit le mode de calcul, somme. Tout à l'heure on avait choisi calcul de JavaScript. Là on va choisir quelque chose d'un peu plus standard c'est-à-dire une somme, et on va glisser déposer les différentes étapes, donc ce sont bien les étapes, hein, pas les quiz, que l'on euh, dépose. On travaille toujours au niveau des étapes. Et ça, ça va nous permettre de calculer un score. Reste ensuite à l'afficher. et bien, Pour ça, on va euh, l'afficher dans euh, une étape de contenu, donc euh, l'étape 5. Alors, vous avez un indice hein, qui, euh, qui vous donne... Information. Là, c'est un menu déroulant, il n'y a pas d'astuce particulière qui vous permet d'afficher, d'insérer un indicateur. Donc, indicateur affiché, c'est-à-dire qu'on affiche la valeur de l'indicateur. Il y a deux types d'éléments de, pour les indicateurs. Indicateur éditable, alors ça, ce sera un indicateur qu'on peut modifier, ce qui ne justifie pas ici. On verra tout à l'heure un petit exemple, alors avec les variables, je crois, mais pas avec l'indicateur. Donc, de soit éditable, soit affiché. Donc là, ce qui m'intéresse, c'est évidemment d'afficher le résultat du score. Alors, regardons ce que ça donne. Donc d'abord, je vais créer mon nouvel indicateur. Donc c'est toujours un indicateur calculé automatiquement, mais cette fois-ci, il va me permettre de calculer un score. Voilà. Alors par défaut, il se met en mode somme, donc ce qui m'arrange, je vais juste ajouter alors euh, par contre c'est je ne sais jamais si c'est élément de calcul, heureusement j'ai fait une copie d'écran élément de calcul voilà, l élément de calcul euh, ouais, sinon c'est en pourcentage, j'ai pas en point voilà donc j'ai créé les trois emplacements et ensuite je vais glisser déposer mes trois étapes, les étapes 2C, 3C et 4C, qui contiennent chacune un quiz. Alors bien sûr, si elle contenait plusieurs quiz, euh, ce qui est renvoyé. Alors je sais pas, il faudrait faire le test. Euh, je ne sais plus s'il fait la somme des points ou s'il donne un pourcentage. Il me semble que c'est un pourcentage. Plutôt. Il faudrait refaire le test, ça plus en mémoire. Voilà. Donc là, ce que j'ai fait, hein, c'est que j'ai créé donc, un élément de calcul donc, qui permet de, de calculer un score à partir de euh, trois quiz. Donc, il va faire la somme euh, des résultats de ces trois quiz et m'afficher un, un résultat en fonction de ça. Plus tard, on pourra, par exemple, euh, décider soit d'actions particulières en fonction de la valeur du score, Soit afficher un message spécifique en fonction de cette valeur du score. Donc, voilà, il y a plein de choses qu'on peut faire, c'est-à-dire prendre des décisions en fonction de la valeur d'un score et pas seulement en tout ou rien. Là, ça va être vraiment soit en fonction d'une valeur, soit d'une un, inégalité, c'est-à-dire supérieure à telle valeur, mais inférieure à telle autre, etc. Ce genre de choses. Et là, on peut avoir quelque chose de beaucoup plus fin. Ce n'est plus vraiment du tout ou rien par rapport à un seuil fixe. On peut mettre plusieurs seuils et ensuite prendre des décisions en fonction de ces seuils. On enregistre. Et maintenant, on va aller dans l'étape où on souhaite afficher le score. Le score, on peut l'afficher à pas mal d'endroits. Donc là, on a créé une étape spécifique. Donc, il était l'étape 5C. Donc, c'est un contenu. Là, comme on a déjà utilisé ce type d'étape pour les deux cours, le cours complet et puis la partie cours de rappel. Ici, on va... Donc, je vous mettrai un petit texte d'abord. Voilà. Et puis, avec un clic droit ici, insérer dans le paragraphe. Non, mon clic droit ne marche pas bien. Voilà. Insérer. Oui, il ne veut pas marcher. Bon, tant pis. Je vais le faire à partir du menu qui est en haut, qui revient au même. Et donc là, je vais aller choisir indicateur affiché. Donc, indicateur affiché, en fait, il faut le dire plutôt autrement. Bon, Peut-être que le texte n'est pas très clair, ça serait plutôt afficher un indicateur. Voilà. Et là, je vais choisir tout de suite, il, il m'affiche la liste des éléments possibles. Et donc là, ben, ce que je veux afficher, c'est l'indicateur de, de score. Alors, oui, au passage, que l'indicateur de boucle, on pourrait aussi l'afficher. Alors ça, ça peut être intéressant pour la mise au point de votre programme, de votre parcours. C'est-à-dire que les indicateurs, ce sont les valeurs numériques qui sont renvoyées. Alors, fois bah, ça ne fonctionne pas, on ne sait pas pourquoi. Eh bien, il est toujours possible euh, également de, de l'afficher à un endroit donné. Il suffit d'ajouter une étape, par exemple. Il y a plein d'endroits où on peut afficher ça. Et donc, ça, ça permet éventuellement d'avoir un contrôle, euh, voire même de l'afficher pour l'apprenant lui-même, pour lui dire, voilà, euh, voilà où vous en êtes du nombre d'essais. De, de, euh, ça peut être une indication et c'est tout à fait possible. Voilà donc Je sélectionne l'indicateur de, de score et normalement, cet indicateur sera affiché pour, pour l'apprenant. Voilà, je vous laisse faire ça. Euh, alors je vais peut-être tester d'abord. Je, je vais utiliser ma euh, page d'accueil ici de test que j'ai créé spécifiquement donc, je vais dans l'aperçu et là je vais bien sûr aller directement dans le premier exercice alors je vais d'abord ne rien répondre donc normalement je devrais obtenir un score euh, proche de 0 affichage du score et effectivement mon score est égal à zéro alors par contre je ne sais pas si là il va réinitialiser bon, on va bien voir alors, je vais répondre correctement à la première question, donc les types matriciels. Alors, les matriciels, c'est JPG et PNG. Donc, je valide, je réponds pour les autres questions, j'affiche le score et voilà, un score de 1. Et on recommence. Alors, dans ce mode-là, il garde les réponses, donc ça m'évite de les saisir à nouveau. Alors, Je vais répondre maintenant correctement. Au deuxième quiz. Alors, réaliser des petites icônes pour mon site web, quel format je vais choisir ben Là, il faut choisir du GIF. Voilà. Je ne réponds pas au quiz numéro 5. J'affiche le score et j'ai un score de 2. Deux quiz bons. Et enfin, la dernière question. Donc là, les deux premiers quiz ont été mémorisés, donc ce n'est pas la peine de répondre à nouveau. Je vais acheter un appareil photo et pour même le délivre des images au format JPEG. Voilà. On affiche le score et j'ai bien un score de 3, donc ça fonctionne correctement. Voilà. Donc Pendant que vous essayez de, de terminer ça, je vais à nouveau le sauvegarder et vous le déposer sur sa caille.